Chers traders et investisseurs, mardi 3 mars, bonjour. Eh bien, le, le rebond technique attendu ce matin suite à la très belle clôture de New York hier soir semble avoir rassuré les intervenants, en particulier à cause des interventions à venir conjointes des banques centrales. Le marché est allé chercher un point important de retracement Fibonacci. Alors, ce rebond sera-t-il un rebond de mort ou un rebond durable Rien n'est moins sûr, nous n'en savons rien et personne n'en sait rien. Pour nous, c'est tout simplement, pour le moment, un simple rebond technique. Nous restons totalement liés aux nouvelles sanitaires. Il semble que la progression du Covid-19 baisse en Chine, j'ai bien dit la progression, mais est-ce suffisant Nous n'en savons rien, il semble quand même que l'épidémie s'essaime partout dans le monde et ça devient une véritable pandémie. D'ailleurs le marché a été nerveux ce matin tout au long de la matinée et donc rien n'est gagné ni confirmé. Vivons au jour le jour le day trading et roi. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin 4 trades gagnants sur 4 accompagnés de 3 médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.